Ça peut être une, une alternative. Alors, avant de répondre sur le biocarburant, je voudrais compléter là, sur la question de la place de la voiture en ville, sur un paradoxe qu'on qu est en train de vivre, qu'on vient de vivre récemment, euh, à propos de la trottinette. Mm -hmm. C'est-à-dire que comme la trottinette a été déployée dans des conditions un petit peu en euh, désordre, ouais. on va dire, il <rire> y a eu un tollé contre la trottinette, et donc du coup, on est en train de restreindre l'usage de la trottinette, mais on trouve normal de continuer à avoir beaucoup de place consacrée à la voiture. Alors, ouais. Normalement, en ville, on devrait enlever des voitures pour mettre plus mais de ouais. trottinettes. La trottinette, c'est un engin qui est génial. Il n'est pas lourd, il consomme très peu. Il peut se transporter chez soi, dans son appartement, s'il n'y a pas de garage à vélo, etc. Donc vive la trottinette. Par mmh. contre, il faut la déployer un petit peu en or. C'est ça. On a voilà. pris un mauvais départ Donc, on avec a, la trottinette. Voilà, on a pris mais... un mauvais départ. Il faut qu'on rétablisse un petit, peu, ouais. euh, un petit peu les choses. Et alors, Et... Le...